Salut tout le monde Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé de positionnement par satellite, eux-mêmes fonctionnant en grande partie grâce à une horloge atomique. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu plus précisément de cette horloge atomique, mais surtout vous en apprendrez plus non pas sur le temps, mais sur les instruments de mesure du temps à travers l'histoire et comment sommes-nous arrivés à une telle précision. Depuis l'Antiquité, la mesure du temps est essentielle à toute civilisation. En effet, celle-ci permettait par exemple de pouvoir régler certaines activités. Il était donc extrêmement important de mesurer combien de temps allait-il encore faire jour ou dans combien de temps le soleil allait se lever. Alors avant de continuer, je tiens à vous préciser que je vais parler d'instruments de mesure du temps et non pas de calendrier. Donc ceux qui veulent des précisions sur le calendrier maya ou autre, eh bien vous n'en saurez pas plus dessus après cette vidéo. Dans de nombreuses civilisations sont apparus divers édifices, souvent plus ou moins religieux, et mis en place entre autres choses pour la mesure du temps. Par exemple, les obélisques égyptiens avec une forme bien allongée et à la perpendiculaire peuvent être utilisés de la même manière que le gnomon. Le gnomon est, dans sa forme la plus simple, juste un bâton planté verticalement dans le sol et c'est tout. On le retrouve dans presque toute civilisation antique et son fonctionnement est à première vue extrêmement simple. En effet, la lecture se faisait en regardant l'ombre projetée par le soleil, l'ombre la plus courte étant à peu près celle du midi. Le Niumon a aussi été très utilisé en Grèce, entre autres comme instrument pour les astronomes et a donné par la suite naissance au cadran solaire dont je vous parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Autre instrument de mesure, la clepsydre. La clepsydre a un fonctionnement très simple à mettre en place. Un premier récipient qui contient de l'eau est percé et laisse couler l'eau dans un autre réservoir qui lui peut être gradué. Des systèmes un peu plus aboutis possèdent un autre réservoir qui est rempli constamment et qui contient une sortie qui permet de garder le niveau d'eau fixe. Le débit de la clepsydre se calcule de manière simple grâce à la loi de Torricelli qui dit que la vitesse d'écoulement de l'eau dépend de la hauteur d'eau ou par le théorème de Bernoulli qui dit que le débit d'un liquide de hauteur Z qui s'écoule par un trou de rayon R est égal à la racine de 2GH multiplié par pi R au carré. Le débit varie donc avec le niveau du liquide. Les grecs ont été jusqu'à y intégrer une roue dentée fixée à une aiguille pour avoir plus de précision. Cet instrument possède deux avantages majeurs par rapport au nyomon. Le premier est que la clepside n'a pas besoin d'éléments extérieurs autres que de l'eau et permet de mesurer un temps plus court. L'autre avantage certain et découlant du premier est qu'il permet de mesurer un temps durant la nuit. La clepside a donné naissance au XIIIe siècle à un instrument de mesure plus précis et avec des principes assez proches, le sablier. Le sablier fonctionne non pas grâce à la chute d'un liquide, mais grâce à la chute d'un solide. Ce solide, généralement du sable fin ou de la coquille d'œuf broyée, est mis dans un réservoir du sablier et descend dans l'autre réservoir grâce à la gravité. Par rapport à la clepsydre, quel que soit le niveau de sable dans le réservoir, le débit reste constant. Le sablier est un instrument de mesure assez précis et il est toujours utilisé actuellement. Les joueurs de jeux de société ou ceux qui aiment les œufs à la coque me comprendront. Sur le sablier, la loi de Torricelli ne peut pas s'appliquer du fait que ce n'est pas un liquide qui est utilisé mais un solide. Du coup, pour effectuer un calcul précis, la loi de Beverloo est appliquée. Les sabliers sont principalement utilisés pour des durées courtes, de quelques minutes par exemple, et possèdent les mêmes avantages que la clepsydre. Et si vous voulez voir un des plus grands sabliers du monde, je vous laisse chercher quelques informations sur la roue du temps. Pas le livre, hein. Tout à l'heure, je vous ai un peu présenté le Nyomon. Il est à l'origine d'un autre instrument de mesure du temps très connu, le cadran solaire. Le cadran solaire permet une lecture plus précise du temps via une graduation. Ils peuvent être de forme différentes, avec une surface plane ou légèrement concave. Le style, ou le Nyomon, il est légèrement incliné en fonction de la latitude où est présent le cadran. Bien, maintenant que nous avons quelques petites bases sur la mesure du temps dans un passé assez lointain, certes, je vais plus me pencher sur l'époque actuelle. Comme je vous disais dans ma précédente vidéo, le positionnement par satellite nécessite une extrême précision dans la mesure du temps. Si vous voulez vous remettre en mémoire la vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien, ça mettra celle-ci sur pause et vous pourrez la reprendre par la suite. L'horloge atomique découle plus ou moins directement d'un des principes de la mécanique quantique qui dit que l'énergie d'un atome est quantifiée et qu'elle varie par palier et non de manière continue. Ces états d'énergie de l'atome sont propres à chaque élément chimique. Le passage d'un état à un autre est étroitement lié à l'absorption ou à l'émission d'un photon et chaque élément absorbe ou émet des photons à des fréquences particulières. Bon, alors rassurez-vous, je vais pas aller plus loin dans la théorie, par manque de temps principalement et parce que je risquerais vraiment de vous perdre. Les premières horloges atomiques datent des années 1950 et fonctionnaient grâce au Césium 133 qui, à une fréquence d'environ 9,2 GHz, se met à avoir des atomes qui changent d'état. Cette fréquence est obtenue grâce à un quartz produisant un signal de 10 MHz et qui, couplé avec un dispositif électronique, permet d'atteindre cette fameuse fréquence de 9,2 GHz. Le signal en résultant est par la suite utilisé dans une cavité résonante de Ramsey où il est envoyé un jet de Césium-133. Il est bien évident que d'autres systèmes sont présents, comme des détecteurs qui vont compter le nombre d'atomes étant dans un état d'énergie. Encore une fois, je simplifie un minimum le fonctionnement et ce pour permettre une meilleure compréhension. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode des comments sur les instruments de mesure du temps dans l'histoire. Vous l'aurez probablement remarqué, je n'ai pas parlé de deux systèmes pourtant essentiels qui sont l'horloge mécanique et l'horloge à quartz. Vous vous doutez bien que je finirai par en parler dans une future vidéo et de parler peut-être aussi d'autres systèmes de mesure du temps. En attendant, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et surtout à partager la vidéo et à vous abonner. Comme toujours, vous pouvez suivre la chaîne sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et vous pouvez aussi mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo si elle vous a plu. Merci à vous